Nous sommes au mois de septembre, de nouveau sur le sentier GER 2013 entre Saint-Savournin et Pépin dans les Bouches-du-Rhône. Voyons ce que ce début d'automne nous apporte comme rencontre végétale au bord du chemin. Au-delà de ce tunnel, bien sûr Polyrhea angustifolia, c'est le filaire à feuilles étroites. Il fournit un bois très dur et très dense. Picris iracioïde. Ces grandes tiges surmontées de capitules jaunes vifs sont bien visibles dans la garrigue, qui est plutôt terne à cette époque. Daphné ignium. On rencontre ici cette Daphné en fleur de août à octobre. Sorbus domestica. C'est le cormier ou sorbier domestique. Cet arbre est cultivé en Europe depuis l'époque des Gaulois. Les fruits, connus sous le nom de sorbe ou de cormes, sont comestibles, mais seulement lorsqu'ils sont devenus blettes. Lorsque les fruits sont verts, ils sont extrêmement âpres et produisent, quand on les mord, une irritation persistante et douloureuse de la gorge. On fabriquait autrefois de la colle avec les cormes. On en faisait également quelquefois des confitures. Le bois du cormier, très homogène, était employé par les sculpteurs, les ébénistes, les tourneurs, les graveurs. Résistant au frottement, on l'utilisait pour fabriquer des pièces d'usure, comme des dents d'engrenage, des vis de pressoir, des roues de machine. On s'en servait également pour faire des crosses de fusil, des outils de menuiserie, des équerres, des règles ou même des queues de billard. Voici deux odontites, Odontites luteus et Odontites viscosum. Elles sont très communes ici. C'est surtout la floraison jaune vif de Odontites luteus qui égaye la garrigue du mois de septembre. Odontites viscosum. A une floraison d'un jaune plus pâle. De près, on voit les étamines saillantes de luthéus, alors que celles de viscosum ne sont pas visibles. Ces deux espèces fleurissent au même moment, dans les mêmes endroits. Avec un peu d'attention, on arrive à discerner de loin le port différent de ces deux espèces la couleur rougeâtre des tiges de Luteus et verdâtre de Viscosum. Diplotaxis tenu folia, C'est la roquette jaune. C'est une salade amère à saveur piquante qui est utilisée en mélange avec d'autres salades sauvages. Conisa canadensis, c'est la vergerette du Canada, plante très utilisée dans la médecine américaine où elle fait partie des remèdes officiels. Cornus sanguinea, le cornouiller sanguin. C'est à l'automne que l'on apprécie la couleur sang de son feuillage qui lui vaut son nom. Le bois, tenace, ferme, dur et compact, était employé dans la vannerie. Il fournissait un charbon qui pouvait servir à fabriquer la poudre de chasse. Les jeunes tiges, Effilés et flexible, servait pour fabriquer des pièges. Les graines renferment une huile spéciale, huile de cornouiller, qui pouvait servir pour l'éclairage. Elanthus altissima. C'est l'élante. C'est un arbre à odeur désagréable. Sa sève est toxique et a un fort pouvoir allergisant. En septembre, l'élante est en fruit. Son bois, allant du jaune clair au jaune soufre, n'a pas une bonne résistance mécanique. C'est un assez bon combustible qui donne un bon charbon de bois. La chenille du bombix de l'élante, Samia cynthia, magnifique papillon originaire d'Asie, se nourrit de ses feuilles. Il a été utilisé puis abandonné pour la fabrication de soie à partir de ses cocons. Comme on le voit ici. C'est une espèce envahissante. Calaminta nepeta. Les feuilles renferment une huile essentielle désignée sous le nom d'essence de marjolaine ou plus exactement d'essence de fausse marjolaine. Les abeilles apprécient son parfum et cette plante était utilisée jadis pour parfumer l'intérieur des ruches pour attirer les essaims. Elle était également utilisée autrefois dans les greniers pour éloigner les rats. Clématis Vitalba. Cette plante que nous avons vue en fleur dans la vidéo du mois de juin, c'est l'herbe augueux, toxique principalement par sa sève. Les mendiants utilisaient autrefois cette propriété pour se faire des plaies et attirer ainsi la pitié des passants. On voit ici les lianes qu'elle est capable de faire. Edera Ellix, c'est le lierre. C'est une liane qui peut atteindre 30 mètres de haut. Certains très vieux sujets peuvent atteindre 1 mètre de circonférence à la base. Le lierre n'est pas un parasite pour les arbres sur lesquels il croit. Il s'en sert simplement comme support pour grimper. Bien que toxique particulièrement par ses baies, le lierre est une plante très utile. En effet, à l'automne, c'est une source importante de nourriture pour les insectes. Les abeilles y récoltent sur les fleurs un nectar qui fournit un miel de couleur jaune verdâtre. Plante restant verte tout l'hiver, elle sert de refuge aux insectes, aux oiseaux et aux petits mammifères. Un peu plus tard, en février, ces baies nourriront les oiseaux. Le sucre résineux des vieux troncs était utilisé autrefois comme vernis. Heliotropium europaeum L'héliotrope d'Europe, c'est une curieuse plante, surtout dans la manière dont ses fleurs sont regroupées. L'inflorescence a la forme d'une crosse. Les espèces, rencontrées au mois de septembre, nous donnent l'occasion d'évoquer l'utilisation de leur bois, de leurs fruits ou de leurs fleurs, ou de simplement profiter de leur présence qui rythme le paysage des saisons.